Previously on. Ben j'en sais rien en fait. Les vidéos des plumes noires. On est avec Benoît à hein. vérifier euh, ma 325. Il y a un tic tic tic dans la boîte. sûr c'est un 325 C'est la boîte. Ah, bah, euh, la boîte euh... Verdict, on change la boîte. Ça y est, on va changer la boîte. Enfin, peut-être avoir une nouvelle voiture. Ou au moins ah. ce qu'elle était déjà au départ. Hein Donc on va travailler sur Chandelle. Je vais vous montrer un peu quel genre d'outil il faut pour euh, démonter la boîte et on va commencer par soulever la voiture. Salut toi <rire> Voilà Bon, euh, si c'est pas assez, on aidera plus. Mais bon, ça reste toujours quand même assez dangereux ces conneries. Ouais hein. non, ça risque rien dessiner un bloc rigide que j'ai sur, sur la boîte la transmission aussi hop Donc ça devrait aller prendre tout l'échappement bon maintenant que ça a dégrippé on démonte l'échappement grâce à du 13 du 13 avec rondelle du 13 sans rondelle c'est d'origine à cette série oh, attends, du 13 grippé 14 du 16 rentabilité hein, dans l'entreprise chez BM. Ils ont dit il faut mettre toutes les vis. Alors, ils ont mis du 14, du 16, du 15 et du 17. Voilà ah, est ce que ça bouge. Ah, collé. Ah, non, c'est collé. Après, suit la ligne, on démonte ici sous la boîte. C'est du 13 aussi. Ça oh, passe pas sur la boîte de support de l'échappement. C'est du 13. Voilà ouais. oui Voilà Parce que... Voilà Bon bah les joints d'échappement pour tombent avec. Ah ouais, je les change. Il s'en faut, il faut faire du bruit de toute façon. Oh les voilà sur l'échappement il y a la sonde lambda. Voilà on laisse prendre avec l'échappement. Là j'ai un peu le pot à l'arrière. on va démonter les vis. Les deux côtés du 13. Vis d'échappement Voilà, on range dans le bac à vis. Voilà, pour passer l'échappement, je vais aussi démonter la barre de renfort, là. 16. Voilà, dégrippé, ça hein. L'échappement voilà. est libre. Transmission, maintenant. Maintenant, la plaque de protection de chaleur avec le vis Ok. Je vais démonter euh, les supports de boîte. Mais d'abord je vais soulager la boîte 13 plates pour le haut des à bloc Et le support de boîte, 13 Voilà, bon maintenant on démonte le facteur de la boîte Une plate de 18, on prend que l'arrière Et de 18 J'ai enlevé la vitesse Un petit coussin, ça ferait du bien 18 Voilà Bon bah ils vont bien ceux-là le dernier, je changer le flector mais ça c'est plus tard, hein. j'ai vraiment pas le budget pour tout changer d'un coup. Maintenant qu'on a démonter le flecteur, on va démonter le palier, comme ça on peut plier l'arbre. C'est nous vête de côté. C'est du 13 aussi. Il me tombe pas sur la gueule parce qu'il y a encore enleve ça. Enlever. Voilà, et l'arbre il peut tomber. Une oh. vis ou quoi Non il manque pas de vis. Ikea Voilà, on enlève l'arbre. Voilà, on débranche le compteur ou je sais pas ce que c'est. Hop là. Démonter voilà, l'émetteur d'embrayage. C'est du 13. On tringlerie de y en a deux. Ça, je ne vois pas très bien là. Là il y en a un, c'est un clips. Bon je tire, de l'autre côté ça va aussi. Ok. Normalement ça sort voilà voilà j'ai réussi avec un tournevis le clip c'est comme ça dans la boîte et comme ça dans la tringlerie J'ai passe un tournevis ici tac clac tire comme ça et là mm -hmm. t'as la tringlerie qui saute la boîte ou pas maintenant la boîte des grandes rallonges avec là c'est des douilles spéciaux au il faut des douilles torse femelle de 10 et 12 je sais pas c'est des trucs adaptables pour l'instant voilà bon bah ça a l'air d'aller tout allait parfaitement bien jusque la dernière vis du démarreur la dernière m'a cassé les couilles parce que il y a un contre-écrou derrière c'est pas les vis de boîte classique pour la démonter qu'est ce qu'il fallait faire démonter cette prime d'admission ça reste du ça ça me rend fou et qu'est-ce qu'il y a là-bas derrière Je ne sais pas si on la voit là... Elle est où là-dessus Elle est là Regarde, derrière là. là Là, là une caisse, je l'ai mis la clé dessus. Une vis pas contre-écran. Il y a bien trois vis sur le démarreur. Bah je vais en laisser que deux, ça suffira. Hein, une voiture de drift. veux deux vis pour démarrer, c'est bien. Est-ce qu'on peut aller les voir au fond là La boîte. Et là-bas au fond, c'est les vis de démarreur. Il y en a trois. J'ai eu mon coffret de douille, aujourd'hui. Ah Oh, c'est joli ah, Ça vaut le coup, 12 euros. Ah Ah Voilà, et dans le meilleur des moments, bah, la caméra change de mode. C'est moche Voilà l'embrayage. L'embrayage, il a l'air euh, nickel. C'est un embrayage renforcé, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà, les deux boîtes. La nouvelle, de 320. La vieille, de 325. Et on va lui faire un tatouage H.S. Comment c'est foutu là Est-ce que j'ai ça Est-ce que j'ai ça Est-ce que j'ai ça Est-ce que j'ai ça Ça c'est bon, je dis toi juste. Ça c'est bon, ça c'est bon, tout ça c'est bon. Hein ça sert à quoi ça Et ça, ça sert à quoi ça Ça, il faudra que je vidange. J'ai même pas vidangé, Soulever la boîte euh... La butée d'embrayage. On va intervertir les butées. Bon. Alors ça, ça sort comme ça. Ça a l'air joli. Hein. Oh, c'est tout. Alors, je vais mettre ça comme ça, comme ça je sais que c'est comme ça. Parce qu'un jour j'ai monté euh, sur une 30 j'ai déjà monté la butée d'embrayage euh, à l'envers. Et bien ça fait pas bon effet. Je vais prendre le caoutchouc là. Je va sortir l'autre. Je fait ça. Hop. Voilà. Je ça. Et ça je sais que ça vient. Ah putain, mais c'est pas vrai! Et il pleut! Putain! Nettoyer les séchés et P18T. Un nouveau mot que je viens d'inventer. Ça, c'est du P18 avec de l'huile un peu. Je vais remettre la boîte Allez! Je vais à l'aveugle. Le moteur il bouge, C'est fait aussi. N'est pas le moteur, Ça a déjà la plus ça. Elle est dedans. Est-ce que j'arriverai à insérer le 10 oh, Je ne sais pas lesquels gros... c'est. J'ai villangé la nouvelle boîte et l'huile était, euh... Elle était euh, dans le coffre de ma E46 en fait. Euh, c'est normal, hein c'est quand même pas super simple. Alors on a cette petite pompe branchée sur une batterie, avec un interrupteur, qui va pomper dans l'huile de boîte. J'ai rajouté 4% de Mekaron P18, hyper lubrifiant. Ça rentre d'un côté. Et ça va jusque dans la boîte Allez on teste Oh ça pompe. Dès que ça sort, on arrête Allez, on met de l'huile <rire> Ok, on s'apisse là Donc on referme Donc on peut refermer en haut On a de la bonne huile toute neuve Avec du Mecarun P18 Et eh ben, c'était pas si long que ça finalement. <rire> bon, on va quand même goûter. <rire> goûter l'huile de la boîte pétée. Si on a. Il y en a un petit peu quand même. Oh la vache Dégueulasse, dedans, ça sent cramer. Il y avait un petit peu d'huile. pour en elle était pas sèche. Voici donc le short shifter qui était beaucoup trop court, ou trop dur, qui me niquait tous les synchros et qui m'a pété la boîte. Voilà, que j'ai remplacé par une tringlerie d'origine. Oh la vache, c'est vachement mieux. Oh, c'est plus souple. J'ai dû décaler le, le frein à main pour passer la marche arrière. C'est tout juste, mais ça passe. C'est génial. Franchement, elle est top. Voilà, bon, on va essayer ça. En attendant, voici un souvenir de l'ancienne boîte. Boîte. Là, c'est la boîte qui me brille, la boîte elle est ouais. pétée mais je suis étonné qu'elle tienne encore, tu vois. Bah allez, on va tester. J'ai oublié, j'espère. À part les rondelles d'échappement. C'est parti. Voilà les amis, ma bon, ben, conclusion, si la prochaine sortie je craque la vitesse, c'est que je suis vraiment nul. <rire> Donc merci encore à Benoît de ATC Drift et Alex, et Alex aussi, et Eric pour vos conseils. Merci les gars. Et un grand merci à Nico pour la boîte de vitesse. Trop cool, ça fait plaisir. Merci. Et merci à vous tous les amis de me soutenir. En attendant euh, la prochaine sortie de Drift, ben, abonnez-vous, partagez et à bientôt.